Ben nous voilà sur la dernière étape de ce MOOC et, euh, et de notre petit projet pour envoyer notre donnée de température jusque sur une application end user. Et c'est ce qu'on va faire. La dernière fois, on l'a envoyé sur le back-end Sigfox. Mais le back-end Sigfox, son but, ce n'est pas d'afficher l'information. C'est plutôt uniquement de récolter l'information pour ensuite la repasser sur une application qui est l'application que vous allez développer, qui est l'application que votre utilisateur ira accéder à la fin donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite et pour ça on va travailler avec la plateforme adafruit.io parce que c'est simple en fait mais sinon on aurait pu développer quelque chose donc tu vois on a notre objet qui envoie les données jusqu'au back-end de Sigfox et le back-end de Sigfox et eh ben il va pour chaque donnée reçue envoyer un POST HTTP vers une plateforme qui va accueillir ces données alors on va configurer notre plateforme adafruit.io voilà, que j'ai choisi là dessus on va créer un feed en fait un feed c'est un réceptacle de données euh, tout simplement sur lequel on va pouvoir ensuite un graphe. Donc pour ça, on crée un feed, on va lui donner un nom euh, que je vais appeler MOOC tout simplement. Voilà, il faudra s'en rappeler parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Et dans euh, ce, ce feed, eh ben, on ira envoyer nos données, on aura Sigfox de le faire. Alors pour faire ça, eh bien, il nous faut aussi une clé d'API qui va nous permettre de nous authentifier euh, et pour s'être sûr que bah, ce soit bien euh, nous qui envoyons des données et qu'on ait le droit de le faire. Donc on va générer une clé, voilà, et cette clé-là, on va pouvoir l'utiliser tout à l'heure dans notre configuration. Voilà. Donc côté euh, Adafruit, on n'a que ça à faire et c'est pour ça que c'était très pratique de l'utiliser pour faire cette démonstration. Maintenant, eh bien, on va pouvoir aller dans le backend de Sigfox pour faire la config. Cette config-là, et eh bien, elle se passe du côté, euh, toujours, comme on a vu tout à l'heure, euh, du device type. Le device type, je vous ai dit, on peut remettre dedans toutes les opérations qui sont communes à un groupe d'objets. Et donc, par exemple, la remontée d'informations vers une plateforme, eh bien, ça se fait au travers de callbacks. Donc, on a créé là, un nouveau callback, et on voit que ces callbacks, eh bien, on peut utiliser, se connecter automatiquement à des plateformes standards du marché, comme un IoT up par exemple, ou une solution équivalente d'AWS. Nous, on va plutôt faire un custom callback, c'est-à-dire qu'on va définir la requête HTTP que l'on veut, et elle va être donc, ben, comme on le souhaite. C'est ça qui est quand même intéressant. Alors, ces callbacks, ils peuvent être de plusieurs types. On a le type data, c'est le plus classique, c'est celui qu'on va utiliser ici, celui qui permet d'aller remonter une donnée qui est arrivée et de la transformer en un call HTTP. Mais on peut aussi avoir des callbacks de type service ou erreur qui vont être déclenchés dans certaines situations. Et bien sûr, on a les sous-types derrière en fonction des besoins. Donc nous on a euh, de la data, de type link et là on a plusieurs possibilités, soit on va faire un appel URL, soit on va faire un appel batch, ça c'est quand on a énormément d'objets, on peut avoir un appel dans lequel on a toutes les données qui sont arrivées depuis euh, par exemple une seconde. Le dernier mode, bah, c'est le mode email. Pour chaque donnée reçue, on peut recevoir un email. Alors pour les données, c'est vraiment pour faire du prototypage, mais des fois ça peut être pratique. Par contre, pour les erreurs, bah, ça peut avoir du sens pour faire une alerte qui arrive par un mail. Bon, nous, on va utiliser le principe de l'URL, puisque ce que l'on a vu, c'est qu'on veut faire un post HTTP pour chaque nouvelle donnée reçue. Alors ce post HTTP, il faut le faire sur un endpoint, une adresse Internet qui correspond à une API qui est mise à disposition par le service qui va afficher la donnée, donc en l'occurrence ici, adafruit.io. Alors cette URL, euh, je ne vais pas la détailler. Ce qui est important, c'est que cette URL, en fait, elle est paramétrée. On va dedans mettre le nom de l'utilisateur euh, qui, euh, qui, qui, qui a le feed sur la plateforme Adafruit et puis le nom du feed. Comme ça, si on a plusieurs feeds ou plusieurs utilisateurs, eh bien, on va pouvoir envoyer l'information vers le bon endroit. Euh, vous pourrez trouver plus de détails sur tout ça sur le blog post euh, qui est en lien dans, les, euh, dans les, la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder ça plus en détail. Alors ensuite, il nous faut la clé API. Ça, c'est l'autre point qui est important pour s'identifier. Et cette clé API, elle, on va la passer dans euh, la partie qui est la partie « header ». Donc ça, c'est ce qu'on va faire euh, juste après. Là, on, on termine de, de compléter l'URL. Euh, donc on précise bien bien sûr que c'est un poste qu'on va réaliser et puis maintenant en effet on va mettre le header qui permet de nous authentifier. Donc c'est un header qui a un nom particulier que je vais saisir ici et puis en face je vais mettre la clé qu'on a générée juste précédemment. Donc on va simplement copier-coller cette clé là. Donc ça, ça fait que globalement, on a une adresse, une authentification, un peu comme un login et un password, hein, de façon simplifiée, qui va nous permettre de remonter l'information. Cette information-là, eh c'est un objet JSON qui est euh, décrit pour, par la plateforme Adafruit, donc qui nous impose un certain format, et donc on va devoir envoyer du JSON ce qu'on va pouvoir déclarer en dessous. Pour ça, bien sûr, on va changer notre content type qui indique quel est le contenu de ce qu'on transfère dans notre requête pour indiquer que justement on est sur un content type de type application JSON. Donc maintenant, on va pouvoir remplir le body, c'est-à-dire le corps du message, en mettant justement le message que l'on veut envoyer. Donc ce message est un objet de type JSON dans lequel on a voilà, un champ qui s'appelle datum et qui contient les données, donc la donnée ici de température, auquel on va associer un timestamp, c'est-à-dire l'instant auquel cette température a été capturée. Vous voyez qu'on a pu réutiliser dans l'objet JSON qu'on a décrit, le, le custom grammar qu'on avait défini et qui contient le, la, la température. Et on peut intégrer dans euh, la constitution de notre body ou même de l'URL euh, un certain nombre de champs comme ici le time ou euh, la température qu'on a calculée. Donc on va valider euh, ce, ce callback, on voit que le callback est actif, on peut avoir plusieurs callbacks, hein. la donnée peut être envoyée vers plusieurs destinations. Et donc maintenant, quand on reçoit euh, des données, voilà, j'ai remis en, en, en bande le système, et quand on reçoit des données, on voit qu'il y a un champ callback qui est affiché, qui est vert, ce qui veut dire que le callback s'est bien passé. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir voir le détail de ce callback, et donc on va retrouver bah, finalement ce qu'on a mis précédemment avec euh, nos headers, et puis avec notre... Euh, body qui va être complété avec les données qui ont été envoyées. Donc voilà, on peut vérifier, comme ça on peut facilement débuguer, on voit aussi les codes de retour pour s'assurer que tout va bien. Donc ça c'est un outil assez intéressant pour débuguer et, et voir ce qui se passe. Donc nos données, vous voyez qu'elles remontent euh, automatiquement sur la plateforme Adafruit donc maintenant bah, on va aller voir sur cette plateforme Adafruit si on voit bien nos données qui arrivent et donc on va aller voir à l'intérieur de notre fil et vous voyez dans notre fil, on a nos données de température qui sont arrivées les premières étaient à 19 et puis la température est un petit peu montée dans les, prochains, dans les, les émissions suivantes et donc ça se met à jour euh, au fur et à mesure Alors bon, là il y a un, un petit problème de, de refresh sur l'écran on voit que les, les données ne sont pas forcément euh, en train de se mettre à jour toutes seules mais, euh, mais on va rafraîchir la page et, euh, et a priori ça devrait euh, assez rapidement beaucoup mieux se passer voilà Alors, en attendant ce que je fais c'est que ben, je fais monter un peu la température du système pour qu'on puisse voir ça euh, voilà et euh, on va faire le refresh dans, dans une petite euh, seconde voilà, pour, euh, pour, pour, pour, pour, pour arriver à, à voir ça correctement voilà donc là vous voyez les données ont été mises à jour on voit bien que les données ont été reçues hein, les, les données où la température augmentait ce qui a créé l'élévation de la courbe. Et puis maintenant, on va rentrer plutôt dans une phase où la température va redescendre. Voilà. Donc on voit toujours toutes nos données qui sont remontées avec la température qui a été mise à jour au fur et à mesure. On voit que nos callbacks sont toujours verts. Donc les transmissions se passent bien avec la plateforme sur Adafruit. Et vous voyez là, on voit que la température à diminuer globalement sur le truc. Donc on a réalisé, ça y est, notre système de suivi de la température de bout en bout avec notre objet, donc qui a envoyé les données sur le réseau Sigfox, qui a été chaque donnée étant captée par plusieurs antennes. On peut les voir à l'intérieur du back-end et pour chaque donnée, on a créé un post HTTP de façon automatique qui allait alimenter la plateforme adafruit.io pour afficher et graffer cette température qui a évolué au fil du temps. Voilà, nous avons fait notre première solution IoT et vous voyez, ça nous a pris à peu près une quinzaine de minutes seulement.